Amis drancéennes, amis drancéens, bonjour, je suis chez vous au château de la Doucette où je viens de visiter une exposition très émouvante, très nostalgique sur la télé d'avant. Venez la voir ce week-end, venez samedi et ensuite venez voir mon spectacle au Centre culturel du parc. Il est aussi nostalgique, émouvant, mais également ouvert sur l'avenir et on cherchera ensemble des raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. On parlera des Beatles, de, des films qui nous ont fait rêver, de, de Mozart bien sûr, et puis d'un tas d'autres choses, de toutes les raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. Donc je vous donne rendez-vous samedi soir à 20h30 à l'espace culturel du Parc.